Bonjour, je m'appelle Malou et je suis Tech Lead. Il y a plein de sujets différents, donc ça peut être des sujets, par exemple, data, d'intelligence artificielle, de sécurité. En fait, ça concerne tous les besoins qu'une banque peut avoir. Alors moi, je développe des applications web. Je suis développeuse de full stack, c'est à dire que je vais aussi bien m'occuper de la partie front que de la partie back. On va développer des produits qui répondent aux besoins des métiers, mais surtout on va assurer une très bonne qualité du code. On a une grande culture de l'apprentissage et de remise en question permanente, c'est boostant et challengeant. J'ai commencé en alternance en tant que développeuse web et j'ai évolué vers le poste de Tech Lead. Il y a énormément de possibilités d'évolution, que ce soit en termes de technologie, de projet et aussi de taille d'équipe. On est accompagné et on est même encouragé à évoluer. La tech, c'est encore un environnement majoritairement masculin. J'ai envie de montrer aux autres femmes que c'est possible et aussi que c'est un métier passionnant et super cool. Il y a plein de postes de développeurs à pourvoir, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à candidater